Mama Carver about JMTVGH. So, baby, I was some no I say, now. share JMTV, then need then, be a wee piano. So, no, oh boy, basso. Now do comment. Now subscribe. Now, what's I share? So, I say, and a enshroud. Oh, baby, and I hear JM. So, Pierre. sa a body to her, and baby, no I was who you. I Say yes. Who And I Oh, body near fair. And I near fair. And of cast some of them to And pure. ba. Oh, my pa. Nini must say two minia So ye Body ye na Na Mean fat oh who now because ah, we dear Nancy grow be deal, y fan diagro a yen Diagro ha ha, we see can one city, ene wo biho kasa one city, udie fifty pesos come on de na ebe hitu an kasa back, ah, ne ebe piya mi person yo penny na kasa intervene bi ah, nti yewasa na ena y war. Il y a qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont deux train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en elle, miache Nemi wokata koyina nama kwa. Miyam yol, bagi miyah, viodachi le De bam bongo, ni yang manyomaniam, yang manyomaniam, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, sam ben yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, de vivre. Je suis très de vivre. Je suis très le de vivre. Je suis très no de vivre. Je suis très de vivre. Je suis très heureux de vivre. Je suis de vivre. Je Then once a day, my boko bag, blown a talk once day. Ya pepe for Golono, the mad jack, but talk with Licky, talk with Moko, or not do have a treaty, a fila. filler, won't talk about mm Na no, come up, She then subscribe to Hako, no one, you fila. filler, numb at bubble for the camel gun of Antibi or no, would pa mais vous à n'a fin de la fin de la fin de la fin de la be de la be de de la ou à la génération de à go. Yo, miam Eh oui. Tu veux dire, je suis un PATA. yo, mima ha. Ya encore, vous allez vous faire un clic, Vo to vu que je suis en de faire des ma je suis en train de faire des interviews, je suis en train de faire des choses, et suis en train de faire des choses, je suis en train de ma des choses, je suis en train de na des choses, je suis en train de faire des de na des choses, je suis en train de un mi Amola ah, biaba makaya ola interview na one yeah. maraku tobe nko ole yo maraku nyankonya asere gaji na ne nyangua eh uh, papa cho clico eh nya alaba munomanya okay le clico ma to ikenya ablagama ablagama okay ablagama ya akanya to tu as dit Hanunko. tu n'as pas encore de mal à faire ça. Tu n'as pas encore de mal à faire ça. Tu a c'est ça que je Mais Non, non, non. Oh, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est y'a Non, Ago. Je bien dans la rue, je dis que je suis bien je bien. dis bien. que eh, mia avons un seul Miyashi. Tu as un de temps pour te dire Ok. en sommes un Miyashi. Nous sommes un Miyashi. Nous sommes un Miyashi. Nous sommes un Miyashi. Nous il y a qui parlent de la vie. de la vie. Ils parlent de Yka na a un na de temps. Il y a un peu Y'a temps. Il y a de a un peu de temps. a un peu de a si vous avez un chocolat, vous le Si le faire. le faire. Vous pouvez le le faire. Vous pouvez le na Vous pouvez le le le le hi JMTVGH. C'est ni ami y'a né Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, me eh, na mi, mi, mi, koninche, na mi bahana me hunu sa me mi me mi bisa say yesu mo wotu mi okrom ha e yampa na ana se mi de kain bisa ne de no so ye frano ser gaji obugbo nsem brane bebere ka ho ba no de yen facto ho ba By a mi dukwanu so ani pa ode mi ba ye bonso so no ye ser gaji okaya na moto rider no edi ye ba ye mi me mi bisa ne di boy no no mi se ko kimate na yesu mo ahondi a wokrom ha ye frano krikọ e a sa ho se mo efeforo nukre ahondi de womwo quatre katumi ya yedi ya de womwa na ça de de ah ya de de ne edi de ma na na ah na sa na de de c'est 2 Now, or cast a debby idea, or ye men Now, what say ye? They toss me a son in nine or betry or so, a one and to as say a bat. And I'm saying, let's say a penny for book, baby say, a coron tea a seminal ye de win a de trina sonos, no say and I'm so okay. Just say esse sa de no se sa pepebe obi o ha mu obi o amani mu no modi de jini nkwaba se passu mu de se ade bi bi sane amese ah na na okay 2 minute bisu so ho e tu mi di boa na nipa no anyesika na yedi si yes ni nyi nawo ho ba no krese mawo mu se bibi ni hwa se bia call me ba ne che so e ser gajima ya de na nyesika ne chese dabi bibi sane ho ne monde o hopane se e woseu mi ba ne ho o ma mia konchere se mi kra o di mi ba sase so no mi tumi hu ope ni dia ompa ni cran mefa so nya sika o nya ho sa dia na o ade ye frene sika dia o kra no be ma wo nya sika ba se wo be na saani se enuno wo be brema wo sika nya ko be sakonya bat o ma utumi hu dia o kra no pe ni kwa o be Ukraine, c'est un peu comme ça. Je un peu ça. Je suis un peu comme un peu comme un peu Je un peu un peu un peu un comme a la kamala tilko hona ai ma vunkura kloko tok bi nyai kak bama na sro hu de kan ya chuvia gbanaji mawi ma popo ma grena ma sapo ye ma gachichi o ba tu gbonya ha nyama popo ta enya se midala la ya ba na nya la kloko ya ba e wonaga nia ado ci hu kwaji ala ba ga wora kamala nyi gba ji yika moi la nyi bejo wona. Apo, we me because honey you be dip deep e dafufra or be ma me kwanse mebra me bi sanity. Sanity akriko ha yeso muo 2 million hundred pa no. Omo masika So we me ho. ha Ni na wa no no di no. se ni on ben no. No ni on ne sais pas si vous avez un On qui a dit un a dit que un ami qui a dit que vous avez un ami qui que vous avez un tu m'as dit que n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de de Aïe, vous pouvez vous dire que Nous sommes là. Nous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 O la fiacana elle fia, mm. mm. mm. a dit, elle a fi, ma, a mm. do, no, na, a mm. ma, y la, ouf, y zavai, um a no a a a a a a a Nanya a sont사를 Ye tья a bien sur moi, comme ce la chale chale fi a le la chale chale chale chale chale chale euh, euh, euh, Mount mm Thomas, -mm. un homme qui mm -mm. a Je Wugo, un homme qui a fait okay. a des Je suis un a a a je me disais que je suis bien, je me disais que mi me disais que me disais que je suis me disais me homo, que je suis bien, me disais que me disais que je suis bien, je me disais que je suis bien, je me disais que je suis mon bet mon non tu a on a déjà eu ça mangez non on a pas on du il y a a y a M. Raoul, c'est ce que vous faites, c'est que na faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous nan vous faites, vous faites, vous o vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, il y a des gens qui disent que c'est bien. c'est bien. Ils disent que c'est bien. bien. Ils disent bien. c'est bien. Ils disent c'est bien. ni bien. bien. bien. c'est Talk with this, this ah, amo the cover you call amoha magi ba matouchi no liag blanambeli nembeli yokblanam bembeli because nyanya mm phone -hmm. poleward oho chinyeser yeah. tamaji yeah. ba mitunya tephano no truck ba vabachu oho dejukok amo lek ba ji ba mo ho -hmm. yo fo ga ho yo menga tell yo fo ga homo the kanya ma vavelya mo lek ba ji ba yokbo ga ba yo fa wumira fo vo. Yo, voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous vous voyez, vous vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous joko, vous wava vous voyez, vous voyez, Yo, voyez, vous voyez, vous voyez, vous Na sommes tous Ne le monde. Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes na dans le monde. Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous dans le il na, y na, a un peu de gens qui ont été A Ils ont été connus. Ils ont été connus. Ils ont été connus. Ils ont Ils not suis un homme Na a ba, un a été un homme qui a été a été un a a été un homme qui a a été a un a Oya uga oya uga oya uga oya uga Makara jino na va togbi seraga ji Manya ma u manyo kaka gbogbo fode o mula o ji makaro Ye manya mare ka mo va mo ton na ma ton e va la ya Nyi o boyo wora yo c'est qu'une ou tu tu tu tu tu tu tu tu tu a tu tu tu tu tu tu tu Maganochi aso na chila na you nko ba na fou, mbevinawo wo intoku fuga All right ye ntoku fuga ya ya eh ma yeah ya va kawa se kawa on a à que les gens ne pouvaient pas se faire. Ils me cruma pas se faire. n'a ne pouvaient pas se faire. Ils se faire. Ils ne pouvaient pas se faire. Ils ne so a on ne peut pas dire nano, les ne sont ne sont ne sont pas très attentifs. Ils ne sont pas très attentifs. ne sont pas pas très attentifs. pas très attentifs. Ils ne sont pas très African spirituality. ne sont pas ne sont pas très attentifs. Et bien, je me très bien, je suis très bien, na no Je suis un homme qui a été un homme J&M a été un homme qui a été un homme qui a été un homme a été un a été un homme qui a été un a été a a c'est un peu comme na c'est se ou C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. me une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une me C'est une vidéo. C'est No vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. me une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. vidéo. C'est C'est une C'est eh gamajo ya ta midiba na touching the calf foro unemi na agbonyade na nya towa na blefa mo kogo yi blugba mo nemi ato blaw ban yo kal mi ta touching the calf foro yo kenya ba lechi na agbama de yoya ya tanwe no to sijina nemi na afi nya kala na agbule nemi ato donc kabubwa mia cloudara ni nangnyo kento tonto ton ton e ojeba mia gboni mia towa miafa ni miavadefia mia to. Yo apo. Euh awun o le na abalimi bleba bi achukora on to da o. Ye mareya donu bana va. Yemba viyo go over magbo po ga. Okay. Magbo po ga. Ma nyabana mo wino wa go chuga. Je ne sais pas si je suis en va de faire des Je en de un pas si ne pas si je Ni de je suis Manya Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Je un bonhomme. Je suis un bonhomme. un Je un bonhomme. un un Je na nyahunono vio blanc ragata agbona fuga unto manya kuke wegon nous, ohun na gahun ga ya tan mi kama nya un na mi goko vinama na manyi ama enye magbona bo ohun na yenya a globalle papa euh mia mm. mia mm. togbe de ka hano nyire ahao euh togbe mere foku nko re euh nko nyenye ndogga enok kopi ndogga enok ko no kopi saka tele dosroma allo eh ityapi mazoma nyin euh papa euh mia mm. mia mm. no via hankoa maser eh yenua no so na otin nenka no na togbe ka asem no minchochemu na tyesa enedia no yedia siho enisa Nassama, me sommes non ne qui ont fait des choses. Nous sommes des personnes qui no on des choses. Nous sommes des personnes qui ont fait des des personnes qui ont fait de choses. Nous sommes des personnes qui ont fait qui qui ont fait des choses. Nous sommes des je ne sais pas si ça. Vous so fait no Vous so fait ça. de avez fait ça. Vous avez se ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. ça. ne se fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous Frena non obeyama, on nea, on nea. Aha, a y a cliquot. Oubaha, no kore di Aha, y a kakliqua, en y a bozo na sa ha y a cliquot. Fais se cro, effri krumo, en y a pey en tena mekanisa, en nonti oubaha. De yen ukreno, en no, en obeyé e diama, en tout padena fred, se di aide be geni pankwa. Nani padi ye de, obeyan wa ha, badi aide di sa ni padi, a men freno oum. Eh, oufum, ye di et nous disons, nous et nous disons, nous disons, nous ou bi disons, nous disons, nous disons, nous be nous disons, Bebo disons, on disons, nous disons, nous disons, nous disons, wa de nous disons, nous disons, ou moja wa bre nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous Des be disons, nous disons, nous disons, nous na nous disons, nous disons, saka disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous j'ai un téléviseur et je na pour vous dire que vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. a un un Ouba Gibibi, e a dit jiska da Il a dit que c'était un missionnaire, a dit que c'était un missionnaire. a que c'était un missionnaire. Il a dit que c'était un na Il a dit que c'était un a dit que c'était un missionnaire. Il a na que c'était un missionnaire. Il a dit que na un missionnaire. a dit que c'était un missionnaire. Il a vous êtes le vous le vous professeur, vous vous vous êtes le professeur, vous êtes le professeur, vous na professeur, vous êtes le professeur, vous êtes na professeur, vous êtes le professeur, vous êtes le professeur, vous êtes le professeur, vous êtes le professeur, vous êtes le And a more opino. a gh. You see, Christmas bonanza no. all the fellow, wedding, no engagement, no adorino, a betcha, me me no, and a boy, to me a feffer, feffer, feffer, feffer,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 I am Mohom Mohom Moho. Senior boy, my Urubu, a Conhun Yamahuda, nyama hintafu fro, nafu fro, a ya hot of Remono, meaning Sana, who tosses of Usobena, a manaya, and Kunim de, and into one whom you beam, and that's one timing cabuma. Wunna bear my dear baba.